Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous entrons la CAO pour capable beauté Une nouvelle émission. Capital, pays d'Haïti, tête en bas. Alors, on a parlé de Port-au-Prince, Bloc, Portail et Hogan, Magloire-Amboise, Bostad, tout côté Sayo. Et bien, il faut dire que c'est un pile coup de balle cap chanter pour journée 28 juin 2022. Mais juste avant de commencer avec l'information Sayo, dit que la police n'a pas mené une opération dans la zone Bolos matin mardi 28 juin 2022. Dans ce il y a Zam qui était été sauvé. Il y a deux petits mouns qui ont fait des 15 Et puis, parmi les il y a un petit garçon, 12 l'année. Depuis ce maintenant Fon dit que Mounio, toujours tendé Bandi, a fait entrer sorti dans la zone Silla. Et eh bien, la police lui-même, lui entrer, li, li, entre li pote boué, lui jouer une activité, et puis, euh, bon, y aller à sa li en attendant que, il y a cherché bandits, Bref, pour ça qui gagne n'importe au Prince, je ne dis à la, nou chaque semaine presque, chaque mois, il y feuilleton qui a roulé dans la République. le mois passé, c'était feuilleton Muscadet. Mais quand elle est là, il y a un nouveau feuilleton qui, Comment c'est? Faitons ça, c'est bien Ezekiel Alexandre. Ezekiel Alexandre, qui dans un premier temps était dans G9, et qui peut-être prend une décision pour venir plus collaborer avec Iso et puis il a Bao! Arrestation Ezekiel. Sortant des alarmes, tu es capable de dire ça levé plume sous dos en pile monde, en pile bandito Depuis hier, alors, yon jou après arrestation Ezekiel Alexandre, capitale la tête en bas. Bandi a gros am à tirer à la police. Hier bagala té miel. Jodi à la, la bagala red. En pile cartouche, gen moun kap courir entre la caillou parce que bagala red. Gien yon citoyen qui vont un message ben moi pour dire que eh bien bandi yo mette pied yo à terre en grand monde, mais la police tout mettez pied la terre en grand monde parce que il dit que la police n'a pas joué, même Jacques Bandio Parce que le conseil de zone passé là, si il policier là, a là, ils ont parlé avec vous sauvagement. Ça veut dire que pour pas pas même passer là. Et les citoyens disent que l'État même subi des exactions. Ça veut dire des policiers qui ont même sur place, eh bien, ils ont même frappé les gens vite entre la caille. C'est comme ça, ça y est. Mais nous le venir avec une déclaration de Iso Village de Dieu. Mais juste avant cette déclaration, on a. Eu. Quelques petites images dans Port-au-Prince, dans la zone, côté Negyo a troqué conyo avec la police parce que Negyo mettait pied au à terre. Tant que j'ai toujours aimé ça en grand monde. C'est pas Poteau prince kraze, poteau prince parce que soit si ap là, nous sommes capable de dire euh, chaque jour, il y a un problème comme ça dans la République. Kounya là, arrestation l'arrestation Ezekiel est obligé de pousser cette enètre à montrer que vous êtes de vrais alliés. Parce que si vous arrêtez Ezekiel, et puis, tu euh, l'appli pas de rien, ils ont pas dit rien. apparemment, euh, Ezekiel est capable de dire, ou bien les proches y sont capable de dire que, eh bien, il n'y a pas de vrai. C'est dans ça ils ont fait une déclaration. Ils ont à peine parlé pour peut-être deux minutes comme ça. C'est dans une petite vidéo. Côté que les définissent Ezekiel comme un pacificateur. Ils posent des question pour dire, écoutez, l'État, gouvernement, nous avons arrêté Ezekiel vrai. Ezekiel, c'était un monde qui était toujours là. Les y a bataille pour après les noms, pour dire, pas fait tel bataille. Les y kidnapping, un bloc dit, monsieur, n'ont pas qu'à faire comme ça. C'est ils qui ont parlé. Et puis, il conclut pour lui dire que, eh bien, aucun n'a fait pas méchant. bonjour, la manger ou pas dit, bonjour, la manger ou eh bien, on crampe dans. Ça le dit, monsieur. narrêtez Ezekiel, monsieur. vous bon? Ezekiel, lui. vous bon? Ezekiel, lui. vous bon? vous pas bon? de bon? Débousa fait Ezekiel qui a prier nek tap calmer mouni. Kap diti la priz ou ba yo va de fait comme ça. Nek qui dépêché gars lever le matisansan. Hein? Nek qui fait tout ça le connait pour gars pas lever le matisansan. Ezekiel lui. Bon ça ça l'état haïtien veut même. Ezekiel lui, nek qui était l'en Genève. À cause Genève comme si a voler bagay moun en cachette. Pendant a vole bagay moun en cachette puis a dit va voler qui ki quitte Genève pour ça, qui est pour quoi là, qui parle à Genève, qui parle à de qui parle à qui parle à l'ambassade de qui parle à qui parle à l'ambassade qui parle à l'ambassade qui parle à l'ambassade de qui parle à l'ambassade qui parle à de qui parle à qui parle à l'ambassade qui parle à l'ambassade qui parle à l'ambassade qui parle à qui parle qui parle à Djab bonjour, va dire déjà bonjour, l'autre bonjour. Djab dit que les mots étaient Et m'a ne Et moi, il y a moi qui j'ai lié. Tout 25%, yo. Vous êtes bons amis, vous êtes alliés. Bon, vous nous faites déclaration pour dire que ben, nous sommes toujours là. Vous continuer derrière. Mais nous voulons jouer un pays. Vous arrêtez en bandit. Ce n'est pas déclaration incendiaire qui pourrait être faite. Mais c'est pour toute l'autre allié au est Pour toute qu'est l'autre allié au sauter. Parce que vous connaissez vraiment, il y a un affaire avec l'autorité. Il y a un affaire avec la police. Et il a metté dans la tête que la police, c'est véritable force de répression. Depuis que vous derrière, les a obligé à le retrancher quelque part. Mais écoutez, je ne dis pas cela, vous senti que y a une force. Et une pile force au point que vous êtes capable de dire que y a plus force que l'État. Mais écoutez, force ça capable de réduire en faiblesse. Immédiatement que l'État a décidé pour dire que eh nous bien pouvons pas coller des bandit encore. Immédiatement que les politiques disent tout simplement que nous n'avons pas coller des encore. Des hommes du secteur privé disent que nous ne pas pas coller des encore. Le jour où l'État prend bon jan disposition pour entrer dans la logique, ça, ensemble avec le secteur, ça, yo. Eh bien, il faut dire que bandi bandits ont commencé à frémir. Est-ce que nous comprenons? Donc, c'est pour me dire que, eh bien, ils sont frustrés, ils sont fâchés. Et la bataille qui a été faite là, il n'y a pas de monde qui connaît qu'il est là. Parce que Ezekiel n'a pas la police, il pile monde a parlé, surtout les gens qui ont défendu à la police pour dire qu'il n'y a pas la Et les bandits ont même mis les pieds à la terre, ils ont saccagé quelque côté n'importe où au prince là pour pouvoir demander libération Ezekiel Ce film pas possible. Pour la parole, la police, là. allons un bilan par rapport à l'opération opération la police pour moi ici. Nous allons voir avec Gary Desrosiers qui nous même donné plus d'explications. 21 20 juin 2022, direction générale, il a présenté en conférence, mais ce n'est pas une conférence magistrale. Et comme nous avons fait le est plus lent, et soit partiel ou mais nous avons en préparation nous bilan du de devoir de gain Mais nous estimons que l'important est le dossier pour la population humaine et au courant de dossier que la police et CDJ ont traité. Notre avons dit concernant suivi d'enquête sur l'assassinat assassinat président. J'ouvre une reprise qui était faite dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à péréré 5 de la Carrière. Côté que l'enquête-là a à deux au niveau de la DCDJ également au niveau de l'inspection générale. DCDJ a cheminé l'enquête-là vers la justice. Côté que, il y a rien, plus qu'on trentaine de monde qui défendait, plus qu'on dizaine de monde qui a recherché tant au niveau national qu'au niveau international via Interpol, plusieurs armes confisquées, plusieurs véhicules confisqués. Ils ont toutes fait partie du package qui adjoint la justice et la direction centrale, de la police judiciaire des IBG, les rester disponible pour impauvissement, disons, au niveau de la justice, si que nous-mêmes, il n'y a pas de besoin de dire réclare, que nous-mêmes, sous la commission obligatoire, pour que nous-mêmes, nous sommes capables de décoller suite à la commission obligatoire que la justice, nous-mêmes, a décidé ben, de se réjouir. Et au niveau de l'inspection générale, qui est dans le cadre de ces armes. Inspection générale a une enquête administrative. Il fait une recommandation par cette inspection générale PNH-là. Et côté que, il m'a à travers la recommandation pour 33 policiers renvoyés et 3 mises en disponibilité. Et tous ces sables joignent à savoir qu'il est a déjà une direction générale là, et une générale à cœur et il retourne tous ces sables pour l'inspection générale et poursuite administrative. Lundi, dimanche 26 juin 2022, dans vous comme tout le monde connaît à travers les autres, que la police déposait l'arrestation de Alexandre, Alexandre qui lui-même dit qu'elle le Et depuis bien longtemps que nous n'a pas cherché effectivement, dans le cadre de plusieurs dossiers pour l'éducation Monsieur M. Béat accompagné d'un ancien policier qui est le chef et qui était fait partie de l'Union Européenne et qui même a même abandonné le depuis 2019, côté il était affecté lui-même dans le département nord-ouest, et que qu'il était révoquer monsieur. Il était à bord le picot de couleur blanche, où la classe IT 07703 et il était en possession de deux pistolets de calibre 9 mm. La Alexandre Ezekiel, qui est montée et monsieur a été lui-même passé dans une zone de base pilote et infraction reprochée. C'est détention de gazane, volaille armée, assassinat, c'est chef d'accusation de Sarah qui était gagné en bas de la de l'esprit judiciaire. Vendredi 24 juin 2022, la police possède l'arrestation notamment des sévégies, dont policiers qui référent ces Il est même déaffecté dans SWAT pour implication présumée sur tentative d'enlèvement, suivie de tentative d'assassinat sur un citoyen à Delma 75, le 18 janvier 2022. Côté que Mandy était à bord d'un véhicule à online de couleur blanche, il n'y a pas de AA 04 992, côté que DCPJ de une nouvelle enquête et remontée à filière ontier Et vendredi 24 juin 2022 DCPJ, suite à la filature, possédait à l'arrestation France-Pierre, policier à 1. Et pour le policier aliments il était en possession de Yon Fusil, euh, Galil. Et il était à bord, véhicule même. Pour le moment, monsieur, le a mis que prisonnier. La police a arrêté Jean-Yves Tomon, 66 ans, dans 51 au de confort. pour implication présumée dans homicide sous adolescent Jean-Marc Volumus, 11 ans seulement. Et surtout, il est en possession de Lyon pistolet de gamme Suite à échange de tirs, la police saisit, confisquait un fusil d'assaut M4. Côté que la police a fait échange de tirs avec un bandit qui est ma policier, et que je suis sorti et M. je suis arrivé comme un boulot, côté que se l'abandonné Zanni, Zanni, il a abandonné tout, téléphone, quatre investigations nationales et passeport. Libre la fuite. Et en lui-même, y c'est un suspect que dans à l'assassinat du Chilo, morgue qui trouvait dans le Et suite à l'opération conjointe, Nord-Ouest et Hugo Antigonite, ça va être Hugo Nord-Ouest et Hugo Antigonite. et côté que le 24 juin 2022, il y a été quatre noms qui s'est installé ici. Et Saint-Amand Joseph, Blanc-Henri-Claude, Jenny-Johnny-Pardon et Fertiguste, juste, était en possession de nos pistolets de 9 mm et de 7 kg de substances blanches. Euh, côté que BLDS et vous nouveau aussi avec BLDS, et le même à pas a pas pour vendre n'a peut-être tout que dans le niveau aéroport international pour cette voiture, Côté que le été Hic et Or, oh, 27 ans, monsieur de nationalité nigérienne, il était à bord vol pour les Caraïbes à, aller à destination de Paris. Côté que monsieur va aller lui-même 1,35 kg de cocaïne et qu'il était logé dans l'industrie, et il était venu sur l'hôpital. Et c'est après que monsieur est arrivé en Sous l'instruction, comme dans le chef de l'Achat, dont délégation, et qui était amené dans le sud. Alors, maintenant, le sud, le Nouvel Sud, le Sud-Est, nous Nouvel nous le plus. côté que les réactions à même Réunion pour rencontrées avec la presse locale, à notamment d'organisation représentants d'organisations communautaires, professionnels, religieux, citoyens engagés et professionnels universitaires et, et professionnel autorités locales. C'est d'abord faciliter la communication, l'échange avec l'autorité de parce que c'est eux-mêmes qui pratiquement qui donnent le temps à consultant et vous que nous comptons tous sur la question d'acquisition du matériel et équipement PNHLA et fait pour que le capable de renforcer la capacité opérationnelle dans les zones de l'ISAEO, que nous connaissons depuis... Euh, bien le temps, euh, zone, euh, qui, bah, et bien temps, zone qui va à village et c'est un pouvoir qui est important pour que le passé puisse arriver et dans le vacances. Ça a entré justement dans le cadre et, ensemble de dispositions et tout de, de plans d'action qui est aménagée, et pour que nous soyons capables permettre que la vie et permettre que nous milieu soient capables dans nos zones, notamment nous gens qui apprennent continué sur sa poids dans nos département. Également, une population physique, qui habite dans un Sahara, pour que qu'il y des bandits qui armé, qui prennent la population sans boutage Et nous toujours dit que le travail Sahara n'est pas un travail simplement de la police, mais son travail qui est lié à la question de sécurité, en général, qui est dans plusieurs secteurs de la vie, et notamment le programme de police, pour que nous-mêmes, nous, nous engageons malgré ce moyen nous, pour que nous soyons capable de faire le travail dans le Et déjà, la police dans cadre nous c'est ça ou oh, rien et déjà l'intervention intervention, de préfet, on intervention que nous pouvons et malheureusement nous a changé d'une intervention peut perdues et de jeunes policiers qui, eux-mêmes même qui la vie pour permettre que la population soit capable de parler d'une bonne activité et pour permettre que l'accès ça d'arriver et de pour manière pour qu'ils soient capables de sécuriser les pays. Mais, encore une fois, et suite à l'intervention des jeunes dans des conférences de FA, et demandé dément population pour que y accordons autant de manière pour que le plan d'action, le plan d'opération bien aménagé, pour identifier chaque côté de manière pour que l'opération s'anime même, car l'opération professionnelle qui est capable d'extraire de le monde, de monde capable de dans un endroit de population et de conduire devant la justice. Nous avons que le là, encore une fois, dans compte lutte euh, contre tout petit, et pour. Comme dans le chef de même, la dernière conférence en tout, nous avons parlé de d'épuration, également de réunissement au niveau PNH. Nous connaissons que les situations sont toutes Plusieurs policiers, les gens et j'en ai dit, et après nous, niveau et il y a un autre problème qui est au niveau interne, que pouvaient réunir les autres de manière pour que le policier, hein, la police capable soit présente pour qu'ils puisse au service de la population. Question, et la question concernant le matériel de l'eau, et justement, c'était but des missions salaires, le de l'éducation sacrée au niveau zone salaire, concernant l'acquisition acquisition matérielle de l'eau, et tout concernant les matériels de sous-peu que nous voulons recevoir. Mais on va d'accord pour une stratégie qui exactement le matériel de demain, après-demain, parce que c'est un matériel qui est sensible, et qui est là pour que nous capable de renforcer. Ils ont capacité opérationnelle, PNHA, et leur objectif pour permettre que nous soyons capables d'évacuer les moments d'une activité. Alors, à savoir la question de la justice, c'est certain que les autorités ont touché les armes. Et nous faut justement nous dégagée de manière pour que nous soyons capables de faire Et tout nous connaissons tous ces deux mondiaux. Et nous tous connaissons, nous sommes excités, nous sommes en armée. Et si ça m'a dit une stratégie, ça m'a dit tout ton plan pour que les capables des objectifs, des orientations de manière pour que le même soi-même arriver dans un sale et permettre que ait et, et, contrôle surtout l'espace justice-là les les les et pour permettre tout que, que les gens qui occupent lespace à savoir juge, commissaires gouvernement parce que je crois que les logiques et parquets, également, et, et, et tribunal de sens là. Alors c'est pratiquement au système au niveau justice et nous-mêmes de nous bon, travaillons et c'est certain que la justice est formée est ensemble avec eux pour que la justice. Et que veux aussi, de matériel que la police matériel que et bon qui sur le expert, parlais, matériel que la pas capable de dire 1, 2, 3, 4, Mettez niveau, mettez le niveau par rapport à vous. Là, c'est comme si nous non et même plus il est capable de faire un travail. Il est capable de faire un travail. Malheureusement, il n'y a plus de monde qui décide de ça. Mais c'est certain, en toute transparence, que nous n'avons Et on garantit que la sécurité n'est pas jamais à 100%, et qu'elle soit côté, Et toujours, des y et, et des bagages qui vivent. Et ça fait s'avère que ni sécurité, ni insécurité, ni tout dynamique, monde ne capable de prendre une forme à quel moment. Et c'est à l'acteur, surtout nous-mêmes, qui c'est clé de la sécurité pour que nous soyons capables d'aménager et de s'aménager. Vous comprenez À tant qu'on y est, nous comprenons que nous à bout, nous comprenons nous sommes à et il va a pas à la conférence là, pour nous dire qu'il est là. Ça a besoin d'action Et on a fait tout ça pas pour les poser jean comme chef là. Dire. Et, son d'abord vérité, il faut dans sa vie. Encore une fois, nous que M. O, il a pas de Mais tout d'abord, le peuple, la population on a assez à comme nous avons un élément sécurité de sécurité, bien dit, un élément sécurité, de qui, avec l'autre secteur, pour que nous dégager une synergie d'action pour que nous soyons capables de suivre un plan suivant un plan d'action et qui a fixé des objectifs, des orientations, pour que nous soyons capables de travailler. Vous comprenez l'attention, Mais c'est deux interventions qui vont calculer et nous préparer de manière pour que nous ne paguions rien de monde qui ne même pas gagner pour faire ça et de petit Et nous ne pas des de pour faire ça parce que temps, l'homme de petit nous comprenons tout ça. Mais nous, à travailler encore une fois, nous, la population, pour faire un achat de confiance de manière à ce que nous n'avons pas de faire dans travail de l'ensemble. L'autre question que tout à l'heure, vous avez que vous qui a dans Est-ce que vous bien Et les c'est quoi Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez une délégation qui est dans le vous Première question, c'est pour vous rapport sans monde qui met la la les son et nous, nous avons un très bon rapport avec eux parce que nous voyons une sont un élément et qui toujours venus en parcours et qu'ils ont même tout et que les NHLA et les commissaires à l'événement. Et moi, étant donné que c'est mais rapport, probablement dans quatre conférences bilans que nous avons, de probablement que nous sommes de pour que et pour la population, réflexion et recommandement à travers justement la voie. Mais concernant la musée de et moi je suis pas dans la délégation, et je ne pas et je ne suis et moi je moi je suis j'ai une conférence qui là, dit constater, malgré la situation, a le monde qui est passer dans un Mais nous, nous faisons pour tout, et c'est conférence les, les le, mais au niveau de l'immigration hein? Alors, on a parlé avec nous parce que généralement, il y a plusieurs interventions qui vont nous faites ou qui plusieurs commissions qui vont qui a dans notre département, mais qui vont nous notre moyen qui, par okay? obligé de imaginer, pour qu'ils vont arriver dans un salon. Ce qui est important pour nous au niveau PNH, c'est de dégager le canal de l'immigration avec la population hein? avec le tableau de manière ensemble pour que nous résolvions les problèmes. compagnie questions sont bonne question, mais l'essentiel, c'est que nous joindre à la population, à jouer de manière pour que, ensemble, pour que nous puissions ensemble capables de Déjà, nous avons gagné un recherche, et encore, nous jouons à la possession de deux pistolets avec un ancien policier du 2019. Ça, c'est le chef de l'organisation. Et Et nous-mêmes, nous avons fait travail dans le cadre de la loi et suivant le dossier que nous avons traité, mais pas l'objectif pour nous faire un abus, mais pour nous travailler au regard de règlement, au regard de la loi. La, la police, dans cadre de la loi, il toutes ces solutions pour faire travail les personnes concernées, il est la police. Mais okay. une question, notre bataille est à finir. Ça ne veut pas intéresser la police. Ça ne pas la police. C'est arriver permettre que la population ça qui s'appuie de activité, c'est vu que le pas Vu le problème qui y mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas fait des considérations. Dès que nous l'enquête identifions, la police arrête et la police arrête pour la justice.